Bonjour à tous, à quelques jours de l'élection présidentielle américaine où tous les yeux de la planète sont vraiment tournés. Dans le fond, euh, c'est pas simplement une question d'être euh, américain, mais je pense que autant les Canadiens, les Français, euh, euh, Mexique, euh, l'Europe en entier euh, sont tournés, ont les yeux tournés vers euh, cette fameuse élection américaine parce que dans le fond, euh, ça va changer la face de de l'économie euh, durant les dix prochaines années, même si euh, le prochain président, admettons, c'est Trump qui rentre, euh, va influencer certainement euh, le futur. Donc, oui. Euh, on regarde beaucoup à cette élection et c'est avec raison parce que dans le fond, euh, euh, la donne a déjà été changée depuis euh, l'injection monétaire euh, qui a débuté, euh, non pas en 2019, mais l'injection monétaire a débuté euh, euh, bon, dans les années 80 dans le fond pas d'une manière euh, si exubérante qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on se retrouve justement avec la conclusion de tout ça. Euh, on a passé à partir de 2009, 2009 excusez, de, des QI, des Kent tv euh, 1, un, deux, trois. 4, on ne devait pas l'appeler 4, mais c'était le 4, la crise des repos, on est rendu au QA infini. Donc, on est toujours dans cette volonté de vouloir injecter à tout prix de l'argent pour soutenir le système qui est rendu « zombie » dans le fond. La plupart des entreprises, ben, bah, pas la plupart, mais beaucoup, beaucoup d'entreprises sont des en entreprises zombies qui ne font plus de profit, mais qui sont soutenues artificiellement parce que, dans le fond, on n'a pas le choix. On a créé un monstre. Euh, Il y qu'au niveau des produits euh, dérivés, euh, les, les, les futurs, qu'on appelle les produits dérivés, euh, c'est tout simplement... Euh, quelqu'un aurait une récolte de blé, c'était ça le, le but de créer ça, ces produits-là, et qui voulait dans six mois avoir un prix juste pour euh, lorsqu'il va faire la, la cueillette de son blé, euh, eh bien avec le, les, le prix futur, quelqu'un pouvait, ben, les spéculateurs pouvaient spéculer, spéculer sur le prix et la personne se garantissait d'avoir un prix. Euh, fixe à échéance. Donc, euh, c'est comme ça tout simplement que les produits dérivés ont commencé. Mais maintenant, c'est une vraie folie et depuis la, les dix dernières années, euh, c'est euh, le plus gros marché des produits dérivés. Euh, la Deutsche Bank est plein de ces fameux produits-là. Et euh, on est rendu à, si je me trompe pas, c'est à peu près, là, on ne jouera pas sur les zéros. Euh, c'est 1,4. C'est 1 million 400 milliards, excusez-moi, c'est bien ça. 1 400 milliards de produits dérivés. Donc la planète à tous les niveaux, on n'a pas le choix, on doit soutenir cette euh, ce marché-là qui est absolument artificiel parce qu'on n'a pas le choix, on s'est embarqué dans un engrenage absolument abominable et euh, là on doit continuer avec ça et c'est pour ça que euh, je voudrais aujourd'hui euh, j'ai lu un excellent article sur un blog et euh, je vous ai je voudrais vous euh, partager un peu euh, de cet article là à peu près une pensée qui semblable à la, à la mienne, donc euh, j'ai dit, euh, euh, ben, je vous écris souvent euh, lorsque je passe des vidéos, j'écris toujours un petit article, article, donc vous savez à peu près ce que je pense, mais c'est à peu près euh, cette pensée-là que j'ai découvert sur ce, ce blog-là et euh, je trouve ça intéressant parce que dans le fond, euh, attendez, on va se préparer, dans le fond, euh, ce que je trouve intéressant de l'article, on... On, re, on relate euh, les événements depuis euh, ben, les années 70. Euh, comme je vous dis, tout a commencé là, euh, lorsqu'on a euh, détaché euh, le dollar américain au prix de l'or. Euh, C'est un, une action qui avait été faite depuis 1944. 1944, euh, les accords de Bretton Woods. Et en 70, avec Nixon, on a détaché euh, les, euh, le dollar américain au prix de l'or. Donc, on a pu vraiment... Euh, bon, on a dit on a... Plus de retenue, donc on peut se laisser aller, et c'est à partir de ça que tout a explosé. Autant du côté, euh, on va dire positif quand même, il, il s'est fait beaucoup beaucoup de choses positives, mais le problème, c'est qu'on a été tellement détaché du, du euh, de l'actif par excellence qui était l'or, qui était traditionnellement quand même qui, quelque chose qui nous empêchait de justement d'aller dans des, des exubérances, mais on s'est retrouvé avec le dollar flottant, euh, un peu les devises euh, sur la planète euh, dépendant du dollar américain. Donc, on s'est retrouvé avec euh, une, euh, je pourrais dire, un, un, une déréglementation complète euh, du prix du dollar euh, et des autres devises. Et en, en 80, euh, Reagan encore pesé sur la pédale en dérèglementant, en dérèglementant les marchés, donc on est devenu là aussi de euh, manière euh, vraiment avec une amplitude importante euh, euh, de pouvoir de guide pour euh, euh, vérifier si l'argent qu'on injecte dans le système est réellement euh, profitable euh, au marché réel, à l'économie réelle. Et aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Euh, l'argent est là pour l'argent, tout simplement. Et euh, quand on parle d'économie, comme je vous ai souvent parlé, on ne parle pas d'argent. L'économie, c'est tout simplement l'ensemble des échanges entre les individus, peu importe, peu importe que ce soit une municipalité, une ville... Euh, une petite nation, un grand pays, peu importe, c'est l'ensemble des activités. Lorsqu'on parle du produit intérieur et brut, on parle de l'ensemble de toutes les activités euh, qui sont faites dans le pays euh, à tous les niveaux, mais vous allez voir que l'article le, le, le, le, le, que je vais vous présenter euh, euh, parle un peu de ça et que depuis justement qu'on a commencé à séparer l'économie réelle euh, de l'économie euh, fictive euh, qui est basée sur la... Spéculation sur la financiarisation de, de toute l'économie, eh bien, on a commencé à déraper et ça fait un bon petit bout. Donc, on va lire ça. Dans le fond, le titre, euh, ça, ça vient de euh, Saker de Saker. Euh, C'est quelqu'un qui poste souvent des blogs très intéressant, euh, un Américain, euh, Matthew euh, Eret, très très intéressant en tout cas. On va lire ça. Il n'est pas surprenant. On va aller voir ça comme ça rapidement, là. je vais vous lire un peu des, des bouts là, que, qui m'ont frappé parce que dans le fond, on ne lira pas tout l'article. Il n'est pas surprenant que le que la vice-présidence de la Banque mondiale, je vous avais parlé de ça dans une de mes vidéos, Carmen euh, Reher, a récemment averti le 15 octobre qu'un nouveau désastre financier se profile à l'horizon avec un vaste défaut souverain et un défaut de dette des entreprises. Au cours des six derniers mois de renflouement déclenché par l'explosion du système induit par le verrouillage du coronavirus, euh, Reher a noté que la réserve fédérale américaine a créé 3,4... euh, euh ben, c'est 3... Euh, 3 500 milliards euh, de dollars à partir de rien, alors qu'il a fallu 40 ans pour créer euh, 14, euh, euh, ben euh, 14 000 milliards de dollars. Pendant ce temps, les économistes paniqués crient en tandem que les banques transatlantiques doivent déclencher un assoupissement quantitatif toujours plus hyperinflationniste qui menace de transformer notre argent en papier de toilette tout en acceptant des verrouillages infinis en réponse d'une maladie c'est pas moi qui le dit, qui a des niveaux de mortalité d'une grippe commune. Donc, euh, tout ça, pour vous dire que dans le fond, on a eu une explosion euh, de la dette, comme vous le savez, euh, pas besoin de vous prouver ce fait-là, depuis surtout 2019, fin 2019, avec la crise des repos, on a eu une explosion de la dette et ça s'est amplifié lors de, du déclenchement du coronavirus, de la crise du coronavirus, qui était pourtant là, le coronavirus était dans les, euh, était euh, là, ici au Canada, on faisait rien, euh, Trudeau ne faisait rien, était encabané euh, dans son palais et euh, ne parlait pas du tout, du tout de cette réalité-là. Et euh, au Québec, c'est la même chose. Euh, même euh, notre, notre euh, Avodo ici euh, était, je pense, je ne sais pas, il donnait une conférence et il parlait de ça avec euh, euh, comme quelque chose de pas sérieux que ça va attendre, j'arrive au Québec. Et lorsque la, la, le cadre de tout ça a commencé à se positionner un peu sur la planète, ben là, on a... On a soufflé, euh, soufflé, soufflé euh, le ballon. Donc, euh, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vous dis qu'est-ce que l'article euh, vient. Euh, ensuite, euh, ce qui est arrivé, ben, on parle que, ici, là, euh, on va commencer à peu près. Euh, les taux d'intérêt, de zéro à négatif, n'ont pas fonctionné. Si on parle euh, surtout en Europe, la Banque centrale européenne. L'ouverture des prêts de repos au, au jour le jour de 100 milliards par nuit qu'on empruntait, on prêtait aux banques euh, pour faire fonctionner les prêts interbancaires. Euh, ça n'a pas fonctionné non plus. Euh, le sauvetage libéré depuis euh, de mars 2020 euh, n'a pas fonctionné encore, c'est 4500 milliards de dollars qui ont été injectés dans le système et pas encore, euh, ça n'a pas encore fonctionné parce qu'on est obligé d'en réinjecter, réinjecter de nouveaux capitaux, donc euh, peu importe que euh, ces magiciers de finances essaient de faire, les choses ne cessent de s'aggraver plutôt euh, que de reconnaître que euh, ce qui se passe réellement, des boucs émissaires ont été sélectionnés pour détourner le blâme de la réalité au point, euh, au point de la, que la crise actuelle est en fait imputée au coronavirus. Euh, c'est ce que je vous dis depuis des mois. On dit que c'est le coronavirus qui est le problème économique. Pas du tout, du tout, du tout. Euh, tout simplement, ça a été un, un catalyseur, disons, qui a très, très bien à donner pour faire en sorte qu'on puisse euh, euh, réinjecter de, de l'argent, parce que dans le fond, c'est tout ce que la banque centrale sait faire, injecter de l'argent. Mais à la base, l'argent, c'est un peu, on n'ira pas euh, euh, en détail dans tout, tout l'article, je vais vous lire seulement quelques bouts. Euh, ici, ce qu'on parle, c'est que maintenant que les populations ont tendance à croître géométriquement, alors que les ressources s'épuisent, arrête métiquement à... à Arithmétiquement, les demandes constantes de nouvelles découvertes créatives et d'applications technologiques sont nécessaires pour répondre et améliorer les besoins d'une humanité croissante. Dans le fond, L'humanité croît on, on, on est rendu à ces milliards, 800 millions, bientôt on va atteindre le 8 milliards. On disait qu'à 9 milliards, la population mondiale se stabiliserait, mais on a besoin de ressources. Et puis, la, ce qui fait en sorte qu'on peut développer des nouveaux procédés au niveau de l'agriculture, au niveau de consommation des matières, des, matières, euh, des ressources naturelles, dans le fond, c'est d'améliorer nos technologies. C'est ce qu'on fait. Et dans le fond, l'argent serait, l'article dit un peu ça ici dans les prochains il parle ici d'une citation d'Abraham Lincoln que « Toute création est une mine et chaque homme est un mineur. La terre entière est tout ce qu'elle contient sur elle, euh, autour d'elle, y compris euh, elle-même, dans sa nature physique, morale et intellectuelle et ses euh, susceptibilités sont des fils éminents divers où l'homme dès les premiers était de causer son destin. C'est traduit, c'est mal traduit, là. Euh, mais euh, dans le fond, ce qu'il dit, puis après, c'est une, une citation de Xi Jinping, euh, l'argent est un outil pour faire en sorte qu'on injecte ça dans les, les rouages de l'économie. Comme je vous ai dit, l'économie, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'échange. L'argent est vraiment pratique à ce niveau-là parce qu'on se trouve à, à avoir euh, de l'huile pour faire en sorte que les engrenages puissent bien, bien, bien rouler. Mais ce qui est arrivé les dernières années, les 20 dernières années, c'est ce qui explique ici, c'est ça qu'on parlait, là, où on se dire que l'argent est vraiment là, pas pour être le, le maître, mais le serviteur, dans le fond. Et euh, depuis, euh, ben, on parle de, euh, premièrement de ce qui est arrivé avec euh, les taux d'intérêt, les premiers taux d'intérêt avec Paul Volcker en 1980. On avait eu, de 1970 jusqu'à 80 on sait que l'argent, le dollar était adossé à l'or, on a arrêté ce système-là. Et dans les années 80, on avait de l'inflation et Paul Volcker a, a, a, a, a, a a pris la décision qui était le président de la Fed d'augmenter les taux d'intérêt jusqu'à 20-21%. Ce que ça a causé, ça a détruit des petites entreprises, ça a détruit des individus, beaucoup beaucoup d'individus. Mon beau-père a perdu sa maison dans ces temps-là. À 20%, ne pouvait pas arriver. Et c'était la première destruction euh, du petit monde qu'on pourrait dire pour repartir sur de nouvelles bases. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a financiarisé l'économie. On a on n'utilisait plus nécessairement l'argent pour être, faire créer de la, de la richesse, mais ce qu'on s'est dit, l'argent va être là pour l'argent. Donc, on augmente les comptes de banque, les banques augmentent leurs actifs, les individus augmentent leurs actifs, les riches deviennent plus riches, et donc, par le fait même, la théorie capitaliste, euh, ce capitaliste sauvage là dit que si les riches deviennent plus riches, les pauvres vont ramasser les miettes. Donc, les pauvres vont devenir plus riches en ramassant les miettes. Mais dans le fond, le système lui-même a produit, euh, je dirais pas le contraire, parce que c'est vrai que les riches sont devenus plus riches, mais les pauvres ne vont pas ramasser beaucoup de miettes. Ou en tout cas, on ramassait des très, très petites miettes. Et ça, c'est le premier euh, grand crash qu'on a eu. Euh, bah, crash, je veux dire, euh, des petites entreprises et des individus euh, dans les années 80. Ensuite, on a eu uh, Greenspan uh, Green qui a continué cette, uh, ce déclin-là. Euh, après le, le crash de 1987, 23, 22% en une journée, mais c'est 23%. En tout cas, ce que Greenspan a uh, en a remis et a continué à injecter de l'argent pour que dans le fond les, les. on va dire les personnes les moins créatives puissent avoir leur place au soleil, et ainsi de suite. Donc, euh, ce que, le petit graphique ici nous montre que les forces les les forces de travail dans le fond là les services depuis bon, on voit de la progression là euh, c'est pas depuis 1970 là mais la progression des services a beaucoup beaucoup augmenté dans la société euh, la les, les industries sont à la baisse parce que dans le fond on se trouve on parle plus loin dans l'article des grandes entreprises agricoles qui ont fait qui ont fait mourir littéralement des petites entreprises et on se retrouve avec euh, une centralisation des grandes industries et les petites, euh, ben, dans l'agriculture, on le voit sur l'anigme aussi, euh, les grandes entreprises deviennent supla, super méga, euh, les, les, les, lobb les lobbies deviennent immenses, donc les petits ramassent encore des plus petites miettes. Euh, donc, euh, c'est ça et euh, à la fin de l'histoire, on parle de l'Alena qui a euh, créer un big marché euh, en Amérique du Nord, euh, nous le Canada, les États-Unis, le Mexique. Et ce qui est arrivé, c'est que les, les emplois euh, moins bien rémunérés au Mexique euh, euh, ont été, la, la, le travail a été déplacé au Mexique, donc euh, la pauvreté a, a augmenté. Euh, ben pas la pauvreté, la, la, la richesse a augmenté au niveau du Mexique où, où on, on a peut-être aussi, aussi utilisé, puis on l'a fait, là, euh, les travailleurs euh, le cheap labor de Chine pour euh, déplacer la main d'œuvre, ben pas la main d'œuvre directement, mais notre, notre euh, produit physique, là, le faire-faire en Chine. Donc, on appauvrit les populations américaines et canadiennes, peut-être plus américaines, et c'est ça que Trump veut renverser. Donc, euh, c'est ça un peu la fin de l'histoire, c'est l'ALENA. Et là, on parle de la frénésie de 2008, euh, 2008 qui est une financiarisation Total de l'économie avec euh, les subprimes, la crise des subprimes, euh, euh, créer de l'argent à partir de rien, donner ça aux individus et ça l'a craché. Mais au lieu de repenser le système euh, capitaliste dans son fond, on a commencé, on a continué sur cette même veine et la vilaine vérité de la crise d'aujourd'hui, ben, c'est ça, c'est tout simplement la continuité de cette philosophie de plus en plus euh, injecter de l'argent, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres parce que les miettes qu'ils ramassent sont de plus en plus petites et même le salaire minimum euh, il y en a qui veulent que ça, ça monte, mais dans le fond, euh, la pauvreté va continuer. Donc, euh, c'est ça. Et puis, pour terminer, je voudrais vraiment peut-être regarder avec vous, parce qu'il y a des personnes qui m'ont demandé, demandé de regarder ça on va, euh, rapidement. Là, on va regarder les, les titres d'or, euh, parce que dans le fond, quand je fais une analyse au niveau de l'or, euh, je ne parle pas nécessairement des titres, mais il y a des personnes qui m'ont demandé euh, certains titres, euh, je ne sais pas si je ai dans ma liste, euh, oui, GAUT. On, on m'a demandé euh, qu'est-ce qui arrive à GAUT, il ne fait que descendre. Eh bien, euh, GAU, GAU, GAU, excusez, euh, qui se trouve euh, être, c'est un ETF, euh, euh, des, des métaux précieux. Euh, L'or... Euh, bon ben regardez de toute façon ça suit le même pattern que les, les autres la personne disait que le, le TF ne fait que baisser mais ben, c'est la même chose que le reste là. dans le fond on est dans une situation de consolidation de correction consolidation donc euh, ça continue et ce qui va arriver à l'élection ben regardez à peu près toutes les euh, Pan American Silver regardez c'est très très semblable Cisco euh, ça devrait être semblable sans... oh, peut-être Cisco c'est moins Évident, mais euh, peut-être on va prendre des grandes minières, euh, si je peux trouver. Euh, bon, ça, ça, se trouve être euh, euh, Barrigo. C'est le même même pattern, le Barry Gold que Warren Buffett a acheté a acheté à peu près ici. Là. Donc, Go, comme la, la personne qui m'a parlé, GOAU, euh, c'est le même pattern. Au semestre on est en correction. Là. Il n'y a pas rien d'inquiétant là. Puis même, euh, je vais vous parler rapidement parce que quelqu'un m'a posé la question euh, de First Majestic. Regardez, il est en consolidation lui aussi. Et quand on est arrivé ici, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à paniquer. Il y a peut-être des personnes qui ont commencé à vendre, mais je pense que c'est le temps de vendre, il faut tout simplement attendre. Et peut-être même avec euh, l'élection, selon le résultat, euh, on pourrait avoir encore euh, du va-et-vient, mais euh, du long, le long terme, il faut regarder à long terme. Et je vous parle de euh, First Mining Go pour mon, mon cas parce que je suis embarqué. Et ça fait longtemps que je suis embarqué. Hein? Rapidement, là, euh, je vais vous montrer quand j'ai commencé à faire mes premiers achats. C'est à peu près euh, dans ces coins-là ici que j'ai commencé à faire mes premiers achats. Euh, dans ces coins-là ici, là. 34 sous, ensuite j'en ai refait, je pense à 20, ici à peu près, peut-être même ici à 26 sous, je ne me rappelle pas, 22, et j'en ai refait encore ici des achats, et là j'ai terminé mes achats, et j'avais aucune idée euh, quest ce qui arrivait, mais là je me trouve à avoir... Euh, Bon, pas tout à fait doublé, mais proche, près de doubler mais je ne suis pas pressé, je vends pas encore, je vends pas, c'est sûr, sûr, sûr, je regarde à long terme. Et euh, au, au niveau de First Majestic, c'est la même chose. J'avais acheté ici, j'avais acheté ici aussi. J'ai vendu ici, j'en ai vendu. Et la raison pourquoi, parce que je voyais que c'était une euphorie. Mais euh, ici, c'est un positionnement à refaire. Là. Euh, ce que vous pourriez faire, tout simplement, autant avec Go, GAU, -E, euh, G, A, O, U. Euh, vous pourriez tout simplement euh, ben, rester sur vos positions, c'est sûr. Et peut-être euh, si ça retourne à la hausse, euh, dans euh, le va-et-vient qu'on va avoir, bien là, euh, prendre des positions. Et ça suit le pattern de l'ordre, tout simplement. Regardez. Euh, il rien qu'à changer mais c'est vrai qu'on pourrait descendre encore plus euh, peut-être ici on a un support à 1800 mais c'est là qu'il faut pas sortir et être patient donc euh, c'était un peu euh, l'analyse que je voulais faire ben, c'est la même chose euh, gdx GDXJ euh, gld qui sont être le tf l'or. Euh, franco nevado c'est la même chose donc euh, on a tout le même pattern il n'y a pas à s'inquiéter euh, plus d'un titre que l'autre, parce que dans le fond, on est en consolidation et on ne sait pas comment que ça va virer, on attend l'élection et on se revoit bientôt pour les nouvelles dollars et du marché.